Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter un document pour bien se confesser. Un document que, que j'utilise de temps en temps pour faire une, une bonne confession générale. Alors il faut savoir que... L'église euh, recommande euh, dans ses commandements de se confesser une fois par an, mais c'est vraiment le minimum syndical. Et euh, le ciel, dans, dans ses diverses apparitions euh, aux prophètes contemporains, recommande une fois par mois. Et euh, certains saints, euh, comme saint Alphonse de Ligorie. Euh, euh, entre autres qui recommande de se confesser euh, toutes les semaines, voire euh, tous les 15 jours pour gagner euh, une indulgence plénière euh, chaque jour si on fait bien bien évidemment le nécessaire. Et là je peux vous renvoyer une de mes vidéos sur les indulgences plénières. Alors c'est important de, de se confesser régulièrement euh, pour purifier son âme euh, très régulièrement, pour être prêt non seulement à mourir... Donc quand, quand le Seigneur euh, nous jugera euh, sur toutes nos œuvres de toute notre vie, et euh, il faut savoir que nous sommes aussi euh, à une période très particulière de l'humanité qui est la fin de la fin des temps, c'est à dire que euh, nous allons euh, bientôt vivre une période très troublée de l'histoire de l'humanité ou une période charnière en fait où nous allons basculer d'époque spirituelle où nous allons passer du, du temps du, du fils, du temps de l'église, du temps de la miséricorde à l'ère de l'esprit saint euh, au millénium, en fait et le premier euh, acte de ce basculement, ce sera ce qu'on appelle euh, le grand avertissement, le warning euh, en anglais, ou aussi euh, on peut aussi l'appeler, euh, on, on peut aussi trouver l'appellation illumination de la conscience. Euh, donc en fait ce grand avertissement a été prophétisé par la Sainte Vierge à Garabandal dans les années 60, c'est un village espagnol, euh, effectivement ce sera, le, ce sera un, un temps où nous subirons tous, toutes les âmes, euh, su, enfin en tout cas ceux qui, qui ont l'âge de raison, euh, connaîtront un jugement, euh, un, un jugement temporaire et donc ils verront leur destinée. Donc euh, certains iront en enfer. J'imagine la plupart de l'humanité iront en enfer, temporairement. Euh, beaucoup iront au purgatoire et certains verront le ciel pour les plus euh, pour les plus saints d'entre nous. Euh, voilà. Donc euh, ce document, euh, je le mettrai euh, en lien, en téléchargement, en bas de cette vidéo. Euh, « Effectivement, euh, beaucoup de confessions sont nulles ou du moins stériles parce qu'on y dit des banalités, des aveux passe-partout, en tout cas pas ce qu'il faudrait dire. Ce petit livret voudrait vous aider à faire des confessions sincères, complètes, purifiantes, pacifiantes et sanctifiantes qui vous donnent la paix du cœur ici-bas et qui vous ouvrent ensuite la porte du ciel. Beaucoup de chrétiens ignorent la nomenclature même de tous les péchés qu'ils sont constamment exposés à faire ou qu'ils font. » Et à force de ne plus s'examiner en détail à la lumière d'une vraie doctrine morale, ils finissent par ne plus se trouver coupables d'aucun péché, si ce n'est de quelques menus pécadilles, ce qui est le comble de la cécité spirituelle. Peut-être le présent fascicule apportera-t-il un peu de lucidité aux âmes qui désirent la lumière. Avoir une conscience entièrement purifiée pour de vrai, n'est-ce pas une grâce inappréciable le ciel ne sera pas peuplé de justes, mais de pécheurs justifiés, purifiés et pardonnés. Prenez donc le temps de lire attentivement ce livret, soit chez vous, soit à l'église. Vous pouvez en retirer une grande paix et il aura atteint son but. Alors effectivement, c'est un... une méthode euh, par commandement euh, et aussi euh, par péché. Capital, en fait une méthode euh, log lo logique pour euh, pour examiner sa conscience par exemple le premier commandement tu aimeras le seigneur ton dieu de toute ton âme de toutes tes forces euh, voilà donc on décompose avec euh, sa vie de prière on s'examine sur sa vie de prière sur son sur ses sur sa volonté de d'approfondir sa foi religieuse euh, de se questionner sur sa foi, sur sa vertu de foi, sa vertu théologale aussi sur la vertu théologale d'espérance, sur la vertu théo théologale de charité de s'examiner sur ses confessions euh, passées, sur, sur euh, son rapport à la Sainte Eucharistie sur les, son rapport aux sacramentaux, c'est-à-dire aux objets bénis ensuite le deuxième commandement, donc... Euh, tu, ne, tu, tu respecteras Dieu. Euh, troisième commandement, euh, c'est tu sanctifieras le jour du Seigneur, donc on s'examine sur ses rapports euh, à la messe dominicale, qui est une obligation, hein. je, je rappelle à tous les catholiques euh, que c'est une obligation euh, d'aller à la messe tous les dimanches, et sinon vous êtes en état de péché mortel, il faut le savoir. Si vous n'avez pas une excuse grave, une, une des raisons... Euh, des raisons tout à fait légitimes de ne pas aller à la messe le dimanche, hormis, euh, hormis cela, euh, vous êtes en état de péché mortel. Le repos dominical, donc effectivement il faut sanctifier le dimanche de manière euh, toute particulière. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère, tes supérieurs, l'état aussi. Donc on s'examine sur sa vie familiale, sur sa vie civique, son rapport euh, au, aux lois et à l'État, sur, sur son devoir d'État euh, professionnel. Cinquième commandement, tu ne tueras pas. Alors bien évidemment, euh, en fait, euh, il faut aussi inclure tout ses, tout, toute sa violence intérieure, la méchanceté que l'on peut éventuellement avoir, son désir de vengeance. Euh, toute la malice qui est en nous, en fait, ce, ce, ce commandement, c'est pas, euh, il faut pas le restreindre seulement à, à, à l'homicide, mais aussi euh, à la colère, à la vengeance, à la méchanceté, etc. Sixième et neuvième commandement, donc, c'est lié à la pureté. Nous devons, nous avons une exigence, nous avons l'exigence d'être le plus pur possible. Donc discipline d'essence, euh, la monestie aussi dans l'habillement, je parle pour les femmes surtout. Euh, donc aussi ses, ses agissements dans sa vie conjugale. Euh, septième et, et dixième commandement, c'est par rapport euh, au vol en fait, qui est interdit, ou retenir injustement les, les biens des autres. Aussi sur la justice sociale, si vous êtes employeur... Ou si, si enfin, c'est votre rapport aussi euh, dans, à votre travail. Huitième commandement, mensonge, médisance, calomnie, jugement téméraire, indiscrétion. Ensuite, les commandements de l'église. On se questionne sur les commandements de l'église. Euh, ensuite, on passe euh, à l'analyse... Euh, de ces péchés euh, par rapport à ceux qui sont dits capitaux, c'est-à-dire que ce n'est pas des péchés mortels, mais c'est des péchés qui entraînent, qui peuvent entraîner des péchés mortels. Donc euh, l'orgueil, l'avarice, c'est-à-dire l'attachement aux biens matériels, la jalousie et l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Voilà, on peut conclure, alors c'est une paie, euh, on peut, enfin, pour conclure, bien évidemment, c'est le. C'est son acte de contrition et sa pénitence. Mais on peut dire une petite prière euh, Voilà, de tous ces péchés et de tous ceux que j'ai oubliés. Parce qu'on euh, peut avoir oublié des péchés, de tous ceux de ma vie passée. Je demande pardon à Dieu et à vous, mon Père. Pénitence et absolution, si vous m'en jugez digne. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.